quelque chose non, donc, comme qui de... ah, Bonjour à tous, euh, donc je me présente Xavier Hinault, euh, euh, de, de, de je suis l'auteur de notre je suis une société qui s'occupe de la fabrication générale et emploie des outils de fabrication numérique. Euh, C'est un projet que j'ai débuté, débuté en 2013. En fait, ça avait correspondu au moment où les petites bases mini-PC sont arrivées. En tant qu'association euh, et club de robotique et de programmation, on était très habitué à utiliser donc, la, la carte Arduino. Avec un certain nombre de publics, public qui est habitué à utiliser les fonctions Arduino, etc. Et donc, l'idée, euh, quand les petites bases euh, mini PC sont arrivées, c'est de dire comment on fait pour que ce soit pas trop compliqué de l'un à l'autre. Parce qu'en fait, euh, le mini PC, lui, va permettre euh, toute une série de choses, par contre, l'accès aux sorties n'est pas euh, si simple. Alors, c'est là qu'est l'idée euh, de Piduino, qui est de, de réimplémenter en Python, l'ensemble des librairies, euh, enfin des fonctions euh, Arduino, donc essentiellement des fonctions qui vont permettre l'accès aux broches d'entrée-sortie euh, de la carte. Et ce faisant, on, on se retrouve dans un écosystème où on va aussi pouvoir faire toutes les fonctions de redatage. On peut faire du réseau, on peut faire euh, de l'accès à la webcam, on peut faire du fichier son, etc. Et donc, au sein d'un même code, on va pouvoir euh, gérer tout ça. Alors, qui parmi vous connaît la carte Arduino Ouais <rire> Donc, je ne m'attarde pas sur euh, ce qu'est la carte Arduino. Simplement, si on, une espèce de, on essaye de schématiser ce que peut faire une carte Arduino, ça correspond à ce schéma. Vous pouvez faire des entrées de type numérique on-off, des sorties de type numérique on-off. Vous pouvez faire des entrées euh, de type analogique, donc des mesures. On ne peut pas faire à proprement parler de la sortie analogique, donc vous faire une émulation de sortie analogique par jouant sur de la largeur d'impulsion. Vous pouvez faire une communication, le etc. Avec un PC, euh, fondamentalement, bah, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire un PC. Utiliser des dispositifs USB, de la, la webcam, du micro, euh, tous les dispositifs USB existants aussi, euh, c'est-à-dire les GPS, les joysticks, etc. Vous pouvez faire du réseau, vous avez accès aux fichiers, vous avez même une ligne de commande qui vous permet d'accéder au système. Euh, donc euh, voilà, ici si on met les deux ensemble, on a ça. Donc en fait, sur un mini-PC, vous vous retrouvez avec toutes les possibilités d'un PC, plus les entrées sorties. Alors En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les solutions de ceux qui vendent les cartes, les mini-PC, vont vous donner une solution indépendante pour accéder aux entrées-sorties. Et dans ce code-là, vous ne pourrez pas forcément et facilement accéder aux entrées-sorties. Alors la carte Arduino, voilà, hein, c'est une vingtaine de broches dentrées sortie donc elle est déclinée sous toutes, toutes sortes de formats, ça va jusqu'à 54 entrées-sorties. Maintenant, on a des bases ARM qui sont en train d'arriver aussi, 32 bits, tout ça, donc c'est très intéressant. On a un logiciel Arduino qui, promet, qui permet de programmer simplement la carte et qui permet aussi d'avoir une communication avec la carte Arduino facilement via un petit terminal, ce qui est très pratique en fait pour déboguer. C'est une des premières choses qu'on qu montre d'ailleurs quand on enseigne le langage Arduino. Et puis donc, le langage Arduino est parfaitement documenté. Alors, pour garder la complémentarité, on va utiliser aussi une carte. Alors, le Raspberry Pi est très connu. En ce qui me concerne, moi j'avais... Plutôt utiliser le PC Duino pour une raison simple, c'est qu'il permet de la mesure analogique, ce que ne permettait pas le Raspberry Pi de ses premières versions. Je ne sais même pas s'il le permet au jour d'aujourd'hui. Donc Après, franchement, on est sur un, dans du Python, on est sur un système Linux, donc peu importe quel que soit le système sur lequel vous développez la librairie, 80% du système est le même, on peut le porter très facilement. Il y a toute la partie euh, gestion des entrées-sorties qui va changer. Alors comment on fait pour accéder euh, à la carte donc avec un, un mini, avec une carte Arduino vous branchez le power USC vous avez accès à votre carte avec le mini PC Piduino alors théoriquement il faudrait faire un petit réseau local avec un routeur mais vous avez encore plus simple vous êtes une vous pouvez faire une connexion directe dans le network manager il suffit de faire un, un choisir l'option partagée avec d'autres utilisateurs et vous avez un accès direct vous faites un petit réseau local direct par le câble Ethernet les différentes façons d'accéder ensuite au mini PC donc par VNC, qui n'est pas forcément ultra sécurisé, mais si vous êtes en connexion directe, franchement, ça le fait. Et puis après, il y a tout ce qui est SSH pour sécuriser la connexion. Et on peut mixer les deux, c'est-à-dire que vous pouvez encapsuler votre service VNC dans SSH, etc. Alors la librairie va réimplémenter l'ensemble des, des fonctions Arduino. Donc en clair, les fonctions d'accès aux broches. Donc, vous allez retrouver la fonction pin vous allez retrouver la fonction digital write qui permet d'appliquer un niveau sur la broche, vous avez la fonction analog read qui permet de lire la broche, la fonction analog -write qui permet d'appliquer une largeur d'impulsion sur les broches, etc. Et puis, vous verrez qu'on réimplémente aussi l'équivalent de la, de la librairie RTC lib, c'est-à-dire toutes les fonctions de, de redatage. On a d'entrée de jeu toutes les fonctions de librairie SD qui permet d'accès euh, aux fichiers, donc là c'est pareil, vous êtes nativement avec accès aux fichiers, etc. Donc euh, j'ai pas trop le temps de tout les déployer, mais bon, l'essentiel du standard de Darduino est déjà en place. Pour garder la, la même idée, plutôt que d'obliger l'utilisateur à rentrer tout de suite dans du code Python brut de décoffrage, j'ai écrit également euh, l'IDE Piduino. Alors en fait c'est tout bête, hein, c'est une simple interface euh, PQt euh, avec TIA comme éditeur qui s'exécute sur le mini-PC, hein, et donc vous allez vous retrouver dans un environnement idem Arduino. On va le faire des mots tout à l'heure si tout fonctionne. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous allez exécuter Donc si vous regardez, il y a un petit bouton, euh, la flèche colorée, quand vous exécutez, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est un vrai code Python qui est généré derrière. La seule chose, c'est que l'utilisateur, lui, voit ça. Donc le setup, le dev setup, devsetup, loop. Et ensuite, derrière, la librairie rajoute l'import de la librairie piduino, et puis ce euh, qu'il faut mettre dans un code pour qu'il soit exécutable de façon autonome. Donc, plusieurs conséquences intéressantes. Tout code piduino est un code Python. Donc, Autrement dit, vous ne voulez pas utiliser l'IDE, bah, vous utilisez votre éditeur préféré. La librairie piduino est un module comme un autre, donc elle est importable dans n'importe quel autre code. Par exemple, l'inverse, on peut faire une interface graphique et importer Piduino dedans pour avoir accès aux branches d'entrée-sortie. Et puis la librairie Piduino est aussi utilisable dans l'interpréteur Python, comme je vais le montrer tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent Arduino, c'est assez simple. Il y a cinq règles de base que vous expliquez à quelqu'un qui connaît Arduino pour qu'il passe à Piduino. Il n'a plus besoin de mettre un saut de ligne. Tout bloc d'instruction va commencer par un deux points, le de du térieur du etc. Enfin si vous connaissez Python, vous n'êtes pas surpris avec les cinq recommandations qu'on donne. Et donc on peut très vite passer à l'action. Alors, vous voyez ici le, le programme de base écrit, donc setup, deux points. Alors on met un return ou un, un pass pour que le code soit quand même valide. Euh, voilà. Alors vous voyez que l'éditeur va ajouter une petite tabulation aussi qui vient aider le débutant. Alors, ce faisant, euh, celui qui va se mettre à, à Piduino va rentrer dans le langage Python. C'est pas mal parce qu'on utilise déjà les connaissances existantes et vous êtes euh, facilement à écrire quelque chose qui va tourner sur votre euh, mini PC. Alors, j'essaierai de vous faire les démos tout à l'heure, je ne les fais pas tout de suite. Alors, le Hello World, c'est comment faire Clean LED. Alors, sur les mini PC, vous êtes en 3-3 volts. Vous pouvez donner 7 mA à peu près pour, euh, par broche. Bon, si vous vous Pour rester à peu près sur ce que vous mettez sur une broche de la carte Arduino, euh, ça va passer. Parce que l'abaissement en tension euh, entraîne un abaissement en intensité. Et en gardant à peu près équivalent euh, résistance résistances de 300 ohms et une LED, vous pouvez la mettre sur la broche sans euh, sourciller. Au niveau du code, je ne sais pas si vous voyez bien, donc vous allez déclarer votre LED, vous allez faire un def setup de points, pin mode, LED output, donc c'est vraiment Arduino. Et on a poussé le vis jusqu'à réimplémenter le, le terminal de série. C'est-à-dire que le terminal série est inutile, puisque tout s'exécute sur le mini-PC. Mais l'utilisateur Arduino est habitué à pouvoir afficher euh, les choses. Donc en fait, quand vous exécutez votre code, vous allez voir le terminal système. Et dans ce terminal, la fonction euh, serial.printl va afficher directement un message. Alors c'est ça, c'est plus pour l'utilisateur habitué. Vous pouvez très bien faire un print, c'est exactement pareil. Alors ensuite, dans l'eau, vous allez mettre votre en sortie, Vous refaites un Digital Write LED LOW, SkyPrint LN, etc. Et ça, ça fait clignoter votre LED. D'accord On va essayer peut-être de faire la démo là tout de suite, le premier, et puis ensuite je vous montre les autres. Combien de temps okay. Alors pour se connecter au mini PC, vous utilisez un viewer lnc. J'essaie de le faire. Vous indiquez l'adresse IP de votre pc. Alors vous allez me dire comment je la connais. Bah vous faites un petit scan réseau juste avant, comme ça vous la trouvez. Ah oh, ça va, Murphy est resté dans son coin. Donc là je suis en accès au, au mini PC, d'accord Donc euh, sur le, le PC Duino 3ème version, on a un Halloween A1 à bord, donc vous voyez que la CPU est quasiment à l'arrêt ou presque, donc on est, on est à l'aise. Alors, le, quand vous allez installer Piduino, c'est déjà un paquet DEV, etc. Donc, vous avez tout qui va s'installer. La librairie et l'IDE s'installent. Alors, évidemment, vous pouvez installer que la librairie si vous le souhaitez. Mais une fois que vous avez installé le paquet DEV, vous allez vous retrouver ici avec un, un, un, dans le, la catégorie Programming, avec l'IDE Piduino. Voilà. Donc, je suis bien sur le mini-PC en accès... Euh, sur le poste principal. Si je voulais, je pourrais très bien travailler sur mon poste principal directement. Il suffit de faire un, un déport graphique en SSH. Donc, autrement dit, vous faites SSH-X, vous obtenez la console du mini PC, enfin, SSH-X, l'IP du PC. Hein. Vous obtenez la console du mini PC et là, vous lancez IDE Piduino et vous l'avez sur votre poste principal. Mais là, comme ça, on est en vrai accès direct sur le mini PC. Je vous refais le, le code de base. Donc def, en, donc en, c'est pas c'est pas très compliqué. Hein. Les, les connaisseurs d'Arduino, c'est-à-dire vous tous, se retrouvons dans leur élément, voilà. Et une fois que vous avez écrit votre petit code de base, vous pouvez déjà le lancer et ça donne ceci. Donc vous avez un terminal qui va s'ouvrir, voyez. Donc voilà, le, le code est actif. Si vous faites euh, un serial println ici, il va être valable. Donc j'ai oublié le T. Vous voyez la coloration syntactique fonctionne dans le dans le scintilla. Voilà. Et alors on va lui mettre un petit délai parce que autrement là il va nous en, en afficher plein. D'accord Vous exécutez. Voilà. D'accord Ça c'est les trucs de base. Alors maintenant je vous fais la LED qui clignote. Alors pour faire la LED qui clignote, vous déclarez typiquement votre LED, la broche où vous la mettez. Ensuite, vous, vous indiquez dans le setup qui est passé une seule fois. In mode led output et puis ensuite ben vous allumez vous éteignez votre LED digital right ben on va la mettre d'abord vous laissez votre délai Digital right, Low, et puis vous mettez un délai symétrique de manière à. Donc là, hein, je devrais, si tout va bien, avoir une LED qui clignote sur la broche 2. J'ai une petite indentation erreur quelque part. Comment Ah ouais, là, voilà. C'est le problème de l'obliquité du regard ok donc, vous voyez que la alors si je. donc désolé pour ceux qui sont loin mais je vais essayer de le, de le montrer en ce que du coup j'ai eu GV, view euh, sur la webcam donc ça aussi, c'est un des grands intérêts du truc, c'est que vous pouvez très bien euh, avoir votre truc qui est, je sais pas où, dans le grenier je sais pas quoi, vous voulez vérifier que votre lettre clignote. Vous pouvez pas du tout être au même endroit où vous êtes, c'est très intéressant pour du développement. C'est-à-dire que vous pouvez travailler chez vous tranquillement au chaud, et votre carte peut être une régulation, on va parler de chauffage tout à l'heure. Elle peut être à un endroit pas forcément très pratique pour travailler, vous pouvez totalement la gérer, d'accord Voilà. Donc premier exemple, alors ça c'est le BABA d'Arduino et c'est aussi le BABA donc, de euh, Pilino. Alors le 5 FPS il est volontaire, c'est-à-dire que pour ne pas euh, utiliser inutilement les CPU sur des mini PC, il ne faut pas trop leur en demander. Voilà. Alors ensuite on peut euh, s'amuser comme ça. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez toutes les fonctions. Alors je reviens sur mon. Voilà. Vous avez toutes les fonctions d'eurodatage qui sont déjà implémentées. Donc typiquement, vous allez faire des mesures. Vous allez avoir envie de les mettre dans un fichier texte au format CSV. Donc, vous allez euh, avoir les fonctions natives de la librairie euh, Arduino, que vous voyez en haut là, euh, qui vont permettre, vous voyez, un jeu de déclaration des... Alors, est déclarer euh, plus haut. Vous pourrez regarder ça tranquillement. Euh, mais on peut, déclarer, euh, on peut déclarer des dates. On, peut, on a aussi un système de chemin de fichier qui simplifie les affaires pour qu'un code qui va s'exécuter sur une plateforme soit exécutable de manière identique sur une autre plateforme sans que vous ayez à, à gérer les que vous facilement, vous faites votre mesure. Vous. Datetime, euh, c'est une, une fonction interne à Piduino qui vous donne euh, date plus l'heure d'un jour donné. Le moins 1, c'est pour inverser. Euh, position de la date dans, le, dans la date, et donc vous, vous affichez ça et vous pouvez aussi le mettre dans un fichier. Et dans les clics, vous un fichier, dans les 15 lignes, vous avez un ordinateur euh, permanent qui peut tourner en stop, plus dans la fin, vous faites un nouveau fichier par jour, euh, après vous utilisez Panda, ce que vous voulez, vous faites de l'analyse sur les fichiers et ça tourne sans fin. Donc on a fait tourner ça pendant plusieurs mois sans aucun souci, donc c'est euh, c'est assez pratique. Donc à côté de ça, vous êtes sur un mini PC, vous avez le droit de faire tourner un deuxième code à côté qui peut être lui un serveur. d'accord Donc le serveur, lui, va fournir les données, alors sous forme graphique, ce que vous voulez, et votre redattage, lui, il tourne de manière indépendante. Vous pouvez même lancer ça au démarrage, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte que dès que votre mini PC euh, s'allume, euh, le, le redattage redémarre. Ce qui fait que c'est une coupure, vous l'avez... Parce que dans le listing euh, des, des, des, des mesures, vous verrez qu'à endroit il y a eu euh, une coupure, etc. Donc quand vous mettez ça à côté de devoir avoir un shield de carte SD, euh, si vous avez fait un peu d'accès à des fichiers avec Arduino, euh, vous verrez que au delà de quelques dizaines de lignes simultanément, c'est vite compliqué à gérer. Alors que là, on a un giga de RAM, euh, vous ouvrez 10 000 lignes de mesure, euh, ce sera sans souci. D'accord alors, je vais essayer de vous le montrer aussi euh, en fonctionnement. Alors, il est là. Ma souris, elle est là. Alors du coup, lui, je l'avais ouvert. Je l'avais déjà mis sur le.. il est là. C'est ça. Donc vous voyez, là vous lancez ça, vous pouvez partir à la pêche. Faire... Là je suis pas en vrai réseau, donc il faudrait faire un PNTT pour mettre à l'heure. Le problème c'est que les cartes n'ont pas le RTC embarqué. Elles pas... Les cartes n'ont pas toutes le RTC embarqué. Donc, du coup vous êtes obligé de faire une mise à l'heure au moins une fois. Donc tout simple c'est de si votre carte a accès web, si elle est exposée, c'est de faire un... Il va aller regarder sur un serveur d'heures de... et de... De... de date, et vous allez avoir une mise à jour automatique. Mais sinon, vous le mettez à jour vous-même. Donc là, c'est un peu lent, parce que c'est toutes les minutes. On va simplement changer à toutes les euh, toutes les 10 secondes, par exemple. Donc ici, vous changez simplement en bas. Franchement, là, vous avez quoi Vous avez 10 lignes de code à maintenir. Hein, et vous avez un truc qui tourne tout le temps. Voilà, c'est ici. clac Donc 10 secondes, normalement, on devrait le voir. Ça, ok. Peut-être pas exactement secondes, 6 okay. Donc voilà pour le rodatage. Alors maintenant, ce qui est aussi un des trucs intéressants de la librairie, c'est de pouvoir coupler dans la même librairie, alors ce que j'appelle euh, à titre indicatif euh, l'appareil photo numérique, évidemment, c'est plus un vous n'allez pas faire un parc numérique comme ça, on va vous rironner. Encore que vous pouvez l'encapsuler si vous voulez, mais bon, c'est quand même un peu limite. C'est plus pour montrer comment Pidwin permet de couper une entrée de type numérique. J'appuie sur un bouton poussoir, ça entraîne la capture d'une image webcam dans le même code. Je reprise dans un fichier, je tag l'image avec un euro tag. Alors le bouton poussoir symbolise ici n'importe quel capteur on-off, ça peut être ce que vous voulez. Euh... Et donc vous pouvez avoir une capture image de quelqu'un qui est passé, d'un animal, j'en sais rien. C'est ça que les projets, des fois, c'est des choses très simples. Euh, nous, un des gars chez nous, il cherche à surveiller ses poules. <rire> c'est vrai. c'est pour dire, parfois, en train de quitter comment tu as faire pour détecter la poule, elle sort. Voilà. Donc ce genre de situation, euh, enfin de choses peuvent tout à fait aider à résoudre euh, ce type de problème. Euh, pareil, donc je vais vous le lancer. Alors, hop. Donc vous voyez l'autre a pendant ce temps là à tourner, Nous, on va l'arrêter. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare euh, le bouton sur la broche 2. Donc moi ici, je vais simplement venir faire mon petit changement de branchage. Voilà. Et je lance ce code. Donc ce qu'il fait, euh, vous voyez, c'est connaissez Arduino, puis mode BP pooler. Vous savez, rappel au plus sur la broche pour le, pour le, le bouton poussoir. On affiche un message, on définit le chemin d'usage, on initialise la webcam. Alors là, on utilise OpenCV derrière. Vous avez déjà OpenCV qui est euh, implémenté avec Piduino. Donc pour ceux qui ont envie d'aller sur la reconnaissance visuelle... Ah d'accord. Donc euh, je vous montre juste la... Ça, voilà. Ok, je sais pourquoi. C'est simplement parce que je n'ai pas dit qu'on était en mode multimédia. Pourquoi il y a un mode multimédia bah Pour pas qu'on utilise toutes les ressources. Donc ça, c'est normal. C'est la librairie qui fait ça. Notre, notre pool qui passe. <rire> Deuxième. Donc là c'est juste à côté de moi sur la table, mais ça, comme tout se passe sur le réseau, vous pouvez être euh, bien plus loin et ça fonctionnera pareil. D'accord Alors chaque image a été. Euh, chaque image est en même temps enregistrée. En même temps que vous la voyez à l'écran, c'est juste pour le fun. Quand vous êtes utilisateur, c'est bien de la voir. Mais euh, voilà. D'accord Mon histoire. Alors. Alors pour euh, ceux que ça intéresse, vous pouvez évidemment utiliser euh, Pilbino dans les pitons. Donc Là, par exemple, j'ai montré l'exemple d'une saisie de, de, de 100 valeurs successives sur la broche. Vous les lisez, clac, vous faites l'analyse que vous voulez dessus. Euh, on peut faire pareil avec une image et faire du traitement sur une image. Ça peut être très intéressant en robotique, vous êtes vraiment le robot de la situation à euh, la pièce. Vous capturez l'image, vous faites votre traitement, euh, donc les étapes les unes après les autres. Alors évidemment, c'est pas rapide, mais vous mettez au point. Et après, la même chose, vous le mettez en code. Vous pouvez donc utiliser Piduino dans une interface, donc vous pouvez faire une interface graphique avec. Toute la documentation est en ligne, façon euh, Arduino. Les limites, au jour d'aujourd'hui, l'I2C le SPI ne sont pas installés. Et si vous avez envie d'utiliser des matériel spécifiques, bah logiquement, vous êtes obligé de les réimplémenter en Python. Donc après, ça dépend des uns et des autres. Euh, voilà. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'exemples en ligne, donc il euh, y a de quoi faire. J'étais...